Alors, je vais corriger les deux fonctions que vous aviez à étudier, celle-ci et puis la fonction tangente. On va commencer par celle-ci. Donc il y a une petite nouveauté ici. Jusqu'à présent, le domaine de définition des fonctions qu'on a étudiées, c'est toujours l'ensemble des nombres réels ici. Ce n'est plus le cas. On divise par... Ici une expression, il faut s'assurer que cette expression est bien différente de 0. Donc ici, 1 moins cosinus x, on regarde quand est-ce que c'est égal à 0 pour mieux savoir quand est-ce que c'est différent de 0. Donc quand cosinus x égale ce euh, que je raconte, 1. Et puis si on trace le fameux cercle trigonométrique, ici on s'aperçoit que le cosinus x est égal à 1 pour x égale 0. Mais pas seulement. Donc un angle de 0. Si on fait un tour de cercle dans ce sens-là, ou un tour de cercle dans ce sens-là, on revient au même point. Donc, les avoir on ajoute à chaque fois un multiple, on ajoute ou on soustrait un multiple de 2π. Et k c'est un nombre qui appartient à l'ensemble z qui est de l'ensemble des antirelatifs, relatifs donc tous les nombres entiers positifs et négatifs. Donc le domaine de définition, pardon. La question quand même, c'est R sauf 2pi fois k, et puis k, c'est l'élément de z. Donc on enlève de R tous les multiples de 2pi. Oui Si vous voulez, ça change rien. 0 plus quelque chose. 0 plus ça, ou juste ça, c'est pareil. Vous avez tous la même question donc. Quoi? Et ensuite la période. Donc la période c'est 2pi. F 2 x plus 2pi. La justification cosinus x plus de pi égale cosinus x car ah, cosinus périodique de période de pi donc ici x alors de oui, pi égale à f de x. Et donc, la période, c'est bien deux. C'est une période. La parité. Elle est toujours f de moins x pour voir s'il y a un lien entre f de x et f de moins x. f de moins x, c'est quoi sur 1 moins cosinus moins x. Mais on sait que cosinus moins x égale cosinus x car cosinus est paire. La fonction cosinus -p est paire. Donc f de moins x est égal à cosinus x sur 1 moins cosinus x est exactement la même chose que f de x et donc la fonction que l'on a ici, elle est paire ouais, est ça. donc je vous rappelle encore une fois ça et ça, c'est des choses que je m'attends à voir dans la tête. si vous ne mettez pas de justification, je ne sais pas comment vous êtes passé de là à là je vous expliquez pas pourquoi vous êtes passé de là à là et de là à là L'oral du bac, je peux vous demander à l'écrit. Une fois que je suis chez moi, ouais, je pourrais vous appeler Après, je ne sais pas, vous êtes dans vos feuilles, puis vous regardez. Pas bon. Donc, il faut l'écrire. Non. Je ne vais pas vous appeler. Euh, le domaine d'étude, donc puisque la fonction à une période de 2π, il nous suffit de regarder ce que fait comment se comporte la fonction sur l'intervalle moins pi Et puis puisque en plus elle est paire, eh il suffit de s'intéresser à la moitié de l'intervalle. Puisqu'on va retrouver ensuite l'autre moitié par symétrie. Donc là aussi c'est important de me mettre quand vous faites l'inter quand vous ferez l'inter, c'est important de me mettre quelle information vous utilisez et puis ce que vous en déduisez. Ça suffit si vous l'écrivez comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre des longues phrases, mais il faut au moins dire la période me permet de réduire l'ensemble d'études à ça et la parité me permet de réduire l'ensemble d'études encore plus. Oui. C'est juste. Alors le zéro est exclu, effectivement, puisqu'on a vu ici que la fonction n'est pas définie en 0, entre autres. Donc le 0 est exclu. Ce qui veut dire ici qu'on va chercher une asymptote verticale. Je le ferai euh, plus tard. Alors, une fraction ne peut être égale à 0 que si son numérateur est égal à 0. Donc, il nous suffit de regarder ici. Quand est-ce que le cosinus cette fonction est égale à, de x pardon, est égale à 0 et puis si on trace un joli cercle trigonométrique ici, cosinus égale 0 se trouve ici on est sur l'intervalle 0pi et donc si on prend ici un angle de pi sur 2 on voit ici que son cosinus est égal à 0 F c'est pi sur 2 ça c'est aussi des justifications auxquelles je m'attends dans l'inter donc dans la terre je l'ai déjà préparé c'est déjà ce qu'il y a dedans il y a déjà des cercles donc vous pouvez mettre les différents éléments dessus J'ai mis des petits cercles. C'est sympa, non? Ensuite, la dérivée de x. Donc, ça va être la dérivée de cosinus. Le numérateur fois la dérivée du dénominateur. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Moins moins, ça fait plus. Donc ça doit faire quelque chose comme ça. Le tout divisé par 1 moins cosinus x au carré. Si on regarde un peu, là on a un moins sinus x, là on a un plus sinus x cosinus x, et là on a un moins cosinus x sinus x qui vont s'annuler. Ça et ça, c'est la même chose. Les soustraits s'annule veut dire que la dérivée va être égale à moins sinus x sur 1 moins cosinus x au carré. Petite remarque ici, quand vous avez des éléments qui sont déjà factorisés, évitez de les développer. Donc là, n'écrivez pas 1 moins 2 cosinus x plus cos carré x. Laisser sous cette forme-là. Qu'est-ce qu'on veut faire après avec la, fo la fonction dérivée On veut trouver son signe. Pour trouver le signe, donc le signe, il dépend du signe du, dé du numérateur et du signe du dénominateur. Le dénominateur écrit sous cette forme-là, c'est un carré. Donc, toujours positif. Donc, ça nous simplifie la tâche. Et 0, et bien ici, 1 de x égale 0, moins sinus x égale 0, enfin moins sin x, donc quand sinus x égale 0, le sinus x égale 0, ici en 0 et en pi, donc on est sur l'intervalle 0pi toujours, le sinus est égal à 0 en 0 et en pi, mais la fonction n'est pas définie en 0, donc... que la valeur de pi. Et puis les signes de f, donc 1 moins cosinus x au carré, c'est toujours supérieur ou égal à zéro, et moins sinus x. C'est toujours inférieur ou égal à 0 dans l'intervalle ici dans lequel euh, on travaille, puisque le sinus de tous les angles compris entre 0 et π se trouve là-haut, donc est positif. Et donc quand on prend l'opposé, donc moins sinus x, va être toujours négatif. Donc la dérivée qui est ça divisé par ça va toujours être négative puisqu'on divise quelque chose de négatif par quelque chose de positif. Donc là limite on n'a même pas besoin de faire un tableau de signes détaillés. F' de x toujours inférieur ou égal à 0. J'ai plus de place. Donc je peux faire ici directement le tableau. F prime de x. entre 0 et pi toujours négatif là la dérivée s'annule et là c'est pas défini en 0 la fonction f est pas définie et la dérivée non plus moi je mets avec une double barre, certains de vous vous mettez une croix faites comme bon vous semble l'important c'est que ce soit clair que la fonction ne soit pas définie à cet endroit là donc là on a une fonction décroissante et puis on a vu qu'il y avait un 0 ici et il serait intéressant de savoir ce qui se passe là en 0 plus. Ça, je vous l'ai montré euh, la dernière fois, et eh bien on calcule la limite de la fonction en 0 plus. Donc le cosinus d'un angle un tout petit peu plus grand que 0 ça se rapproche de 1, toujours plus petit que 1, et ici, même chose. Donc on a 1 moins sur 0 plus, donc plus l'infini. Donc ici, plus l'infini. Et ça, ça veut dire qu'on a une asymptote verticale d'équation x égale 0. Et par symétrie, on peut compléter le reste du tableau. Oui. Ltx quand on met pi dedans, ça fait 0. Enfin, c'est pi sur 10 plus 0. Est-ce que j'ai 0, je ne sais plus, attends. On va calculer les 0. Ah oui, c'était pi sur 2 le 0, Pi sur 2 Là on a 0, donc là on en a un aussi Et f de 0, c'est quoi Le cosinus, euh, F de Pi Cosinus de Pi, c'est moins 1 Donc moins 1,5 Le 0, ouais j'ai un fait vite. Le 0, il est en π sur 2. Donc on en a 1 en moins π sur 2 aussi. Et quand on calcule f de pi, on trouve moins 1